de Brigitte un bonsoir. Alors, vous avez fait connaissance avec un passionné d'ordinateurs. En effet, euh, Yves, Yves Bolognini, il s'appelle, et il a trouvé un beau jour, un soir, en rentrant chez lui, une vieille bécane, un vieil ordinateur qui avait une vingtaine, une trentaine d'années, et il est tombé complètement fou, amoureux de ses ordinateurs. Alors aujourd'hui, il en a un petit peu plus de mille, il a même ouvert un musée, et je vous propose de découvrir sa caverne d'Ali Baba. C'est le premier jour que j'ai vu un ordinateur mais je me souviens très bien, euh, une des premières fois en tout cas, c'était dans un hall, dans un cycle d'orientation où j'étais à Genève. Euh, c'était un immense hall où il y avait une toute petite table et sur la toute petite table il y avait un petit Macintosh. Donc ça devait être aux alentours de 84-85. Et euh, donc ce Macintosh c'était vraiment l'attention de, de tout le monde et il y avait une foule autour de ce Macintosh. Alors qu'en fait, c'était un simple ordinateur. À l'époque, ce n'était pas un simple ordinateur, c'était un ordinateur. Chaque machine a une histoire, euh, d'ailleurs euh, le slogan de mon musée, le musée Bolo, c'est euh, « Votre ordinateur a une histoire ». C'est un jeu de mots naturellement parce que c'est l'histoire de l'informatique dans le sens historique, mais c'est aussi les histoires de chaque machine, chaque machine a vraiment sa propre histoire. Et c'est ça qui est passionnant et ça m'arrive très souvent de discuter pendant trois heures avec un donateur, euh, savoir euh, toute l'histoire de sa machine euh, et il me raconte comment il a fait son premier traitement de texte ou bien euh, comment il l'utilisait pour son travail, etc. J'ai d'abord commencé ma collection d'ordinateurs par en fait, un entassement de machines, c'était simplement pour faire une nouvelle collection, jusqu'à une trentaine de machines, et assez rapidement j'ai découvert qu'il y avait une histoire de l'informatique, qu'il qu y avait quelque chose à conserver, un patrimoine à conserver, et puis c'est devenu une passion et ça me fait maintenant 10 ans que je collectionne et j'ai plus de 1000 ordinateurs dans ma collection. Musée Bolo, on peut découvrir que l'informatique n'a pas toujours été que les, les, les PC et les Macintosh. Euh, il y a une diversité incroyable dans les années 80. Euh, typiquement euh, ce portable hein, qui est lancé de nos notebooks actuels, euh, qui faisait 12 kilos. Alors je vais vous montrer le, le Smacky 6, un ordinateur suisse. C'est assez rare de voir des ordinateurs suisses, mais il y en a eu quand même. Celui-ci a été commercialisé en 1978. années c'était un peu j'étais un peu l'original de service euh, mais là euh, je dirais maintenant il y a une nouvelle tendance à euh, apprécier euh, les, ces, ces vieux ordinateurs c'est un peu une tendance nostalgique je dirais les gens qui ont 30 ans aujourd'hui c'est les gens qui ont utilisé les ordinateurs des années 80 au moment où c'était l'explosion de la micro informatique Quand il grandira, je vais lui expliquer que les ordinateurs qu'il a, qui sont super puissants, qui permettent de faire de la 3D, etc., ça n'a pas toujours été là et puis qu'il y avait d'autres choses avant. Peut-être que ça va l'intéresser. Et puis je vais essayer de, en tout cas, faire en sorte que ça l'intéresse. Alors si on veut voir cette collection, où est-ce qu'il faut aller alors il faut aller au musée Bolo, à l'EPFL à Lausanne. C'est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 19h pendant les périodes scolaires. Alors il faut dire que c'est un passionné quand même d'informatique. Hein Alors évidemment Yves Bolognini est informaticien et quelque chose qui est très touchant, c'est que tous les ordinateurs que vous avez vus là sont en état de marche et quand il récupère un ordinateur, il fait en sorte que cet ordinateur puisse fonctionner. Alors si jamais on veut l'aider à augmenter sa collection, on peut le contacter Voilà tout à fait, si vous avez un vieux, vieil ordinateur, ordinateur qui traîne dans un galta, dans une cage mais qui marche, mais qui marche ou qui est réparable en tout cas, vous pouvez le contacter via son site internet www.bolo.ch. C'est aussi le site internet du musée Bolo.